Un titre de championne du monde, quatre titres de vice-championne du monde, 20 fois championne de France et le reste je l'ai oublié. Bonjour, je m'appelle Perle Bouge, je suis rameuse à l'Aviron bayonnais. J'ai eu un accident de la route à l'âge de 19 ans, j'ai eu un accident de moto et le sport a été pour moi un moyen de me reconstruire. Mon handicap a été une force et je m'en suis surtout servi comme ça. Ça m'a permis de faire plein de compétitions sportives internationales et de rencontrer plein de gens qui m'ont permis de m'enrichir. Le partenariat avec la Société Générale, c'est une aventure de longue date. Ça me permet de m'entraîner dans de meilleures conditions. Et en termes de médiatisation, ça apporte aussi beaucoup d'avoir une grande entreprise qui soutient le sport. On pratique l'aviron, qu'on soit en situation de handicap ou valide. C'est pour tous les publics, quel que soit son âge, en compétition ou en loisir, qu'on soit un homme ou une femme, tout le monde peut pratiquer l'aviron.